Salut. Je me demande si ça t'est arrivé à toi aussi. Tu arrives au bureau ou dans une réunion Zoom et puis il y a quelqu'un qui te dit T'as donc ben, l'air fatigué. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi j'ai trouvé ça vraiment insultant. Pourtant, tu dors bien, peut-être pas assez des fois, mais pourquoi tu as des cernes? Mais ben, c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Parce que c'est pas toujours à cause du sommeil. Je m'appelle Héloïse et puis ça fait plus que dix ans que je suis conseillère en soins de beauté. Mon objectif, c'est de devenir ton allié en matière de beauté pour que chaque jour t'aimes ce que tu vois dans le miroir, mais aussi pour devenir ta personne ressource si jamais tu as des questions. Les cernes, c'est une petite poche colorée qu'on a en dessous de l'œil. Il y en a différentes couleurs, il y en a des jaunes, des bruns, des noirs, il y en a même des violets. Mais est-ce que les cernes, c'est toujours le résultat d'une mauvaise nuit? Non. Pour vrai, les cernes peuvent apparaître pour de nombreuses raisons. C'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Ah oui, écoute bien la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il un petit bonus. Dis-moi, est-ce que ton père ou ta mère ont eu tendance à avoir des cernes? Si c'est le cas, peut-être que toi aussi, tu as tendance à avoir des cernes, mais c'est à cause de la génétique. Ben oui, les cernes, ça peut être héréditaire, Mais la plupart du temps, les cernes sont dus à une mauvaise circulation sanguine. Comme la peau en dessous de l'œil est très, très fine, jusqu'à quatre fois plus mince que le reste de ton visage, mais ça se peut que ce manque d'afflux sanguin-là colore là, cette partie-là de ton visage. Puis évidemment, comme la peau est plus mince, mais ça paraît plus que dans le reste de ton visage. Une autre raison pour laquelle... Tu peux avoir des cernes, c'est à cause du stress puis de la fatigue. L'anxiété, la fatigue, le stress, c'est tes ennemis numéro un quand tu as tendance à avoir des cernes. Ça se peut que tu aies un petit peu de misère avec ton hygiène de vie. Oui, c'est vrai qu'il faut dormir suffisamment, mais il faut avoir un sommeil de qualité aussi. Mais dans le fond, c'est toute ton hygiène de vie qui peut en être responsable aussi, pas juste le sommeil. Il faut bien s'hydrater jusqu'à 2 litres d'eau par jour. Il faut pas consommer trop d'alcool. Il faut bien manger. Si tu as un mode de vie plus sédentaire, ça peut avoir un effet sur les cernes. Parce que si tu bouges pas, la lymphe dans ton corps ne va pas bouger non plus. Et puis les toxines seront pas amenées jusqu'à tes organes qui filtrent ces toxines-là puis les éliminent. Finalement, c'est que tu as peut-être la peau sensible, puis tu ne nettoies pas ou tu nettoies mal. La région du contour des yeux et puis si tu nettoies pas la région du contour des yeux, bien, les toxines peuvent s'accumuler. Je te l'ai déjà dit, la peau du contour de l'oeil est quatre fois plus mince que le reste de ton visage et si tu frottes trop fort, ça se peut que tu irrites cette zone-là et puis ça peut favoriser les cernes. Vas-y doucement quand tu nettoies tes yeux, c'est pas un plancher. Puis la peau est tellement mince, hein? Il faut que tu t'en souviennes quand tu nettoies tes yeux. Deuxièmement, si tu as tendance à ne pas nettoyer tes yeux ou les nettoyer avec un produit qui n'est pas fait pour ça, mais ça se peut que ça irrite ta peau, mais aussi qu'il y ait des toxines qui restent emprisonnées dans la région, donc ça fait en sorte qu'il va y avoir une coloration aussi. En résumé, je t'ai nommé quatre raisons pour lesquelles tu pourrais peut-être avoir des certes. La première, c'est la génétique. La deuxième, c'est le stress puis la fatigue. Ça, si on s'en doutait un peu. La troisième, c'est ton hygiène de vie. Puis la quatrième, finalement, c'est peut-être que tu as la peau sensible. Si tu as aimé ma vidéo ou tu l'as trouvée utile, clique sur « J'aime » en dessous de la vidéo puis partage-la aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Écris dans les commentaires pourquoi tu penses que tu as tendance à avoir des cernes. Est-ce que c'est un la génétique, 2. le stress et la fatigue, 3. ton hygiène de vie ou bien 4. C'est parce que tu as la peau sensible. Tu juste à écrire 1, 2, 3 ou quatre dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de voir ça. Si tu as aimé ma vidéo et que tu voudrais passer à une autre étape, je t'invite à télécharger mon e-book qui s'appelle « Les cinq raisons pour lesquelles tu dépenses une fortune en produits de beauté et qui ne rien donné. » Pour faire en sorte que les produits que tu te procures donnent les résultats que toi, tu veux. Tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif de la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et puis aussi cliquer sur la petite cloche pour être avisé à toutes les fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. N'oublie pas de regarder ma deuxième vidéo à propos des cernes où est-ce que je donne des solutions. Passe une belle journée et puis j'ai un petit message pour toi. T'es belle!